Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans le lion, votre troisième maison. Les énergies favorables continuent pour vous offrir un beau lundi. Votre intellect sera en éveil et vous vous mettrez au travail avec beaucoup d'enthousiasme. La seule chose dont je dois vous avertir, que vous pourriez être impulsif à révéler soit des secrets ou des nouvelles ou des informations qui seraient mieux restées discrètes et que ce n'est pas le moment opportun pour les dévoiler. Soyez attentif à ça et à part ça, tout ira bien. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi, et jeudi AM pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre quatrième maison. Vous pourriez sentir une certaine vulnérabilité au niveau émotionnel et des sauts d'humeur pourraient perturber votre tranquillité d'esprit. Vous pourriez être un peu impulsive à sauter directement aux conclusions et ne pas bien interpréter les messages verbaux ou écrits surtout au niveau domestique. Et vous sentirez aussi que les autres vous mal comprennent et c'est votre diplomatie innée et votre tendresse qui vous sauverez dans certaines situations. Mais je vous dis de patienter car les prochaines journées seront fantastiques. Par contre, au niveau de l'exécution de vos tâches, vous serez très diligent et passionné par un travail très bien fait. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans la balance, votre cinquième maison. Vous sentirez que votre bien-être est formidable et vous sentirez un confort interne très apaisant. Une belle vitalité vous habite et vous sentirez que l'amour déborde de votre cœur pour couvrir tout votre entourage. Vous aurez une belle envie d'aider et de conseiller les autres, les écouter et les laisser ventiler. Votre bonne humeur fait plaisir à voir et votre joie de vivre sera contagieuse. Quelques nervosités pourraient s'imposer de temps en temps, mais n'ayez pas de soucis. La chance vous sourit, alors profitez-en. Samedi,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 vous pourriez soudain avoir envie d'inviter des amis chez vous. Vous sentirez que vous voudriez socialiser, bien que votre esprit n'est pas complètement tranquille. Et durant cette période, vous pourriez endurer des sauts d'humeur, mais quand même, vous penserez qu'avoir des invités chez vous pourrait vous faire changer d'humeur. Vous pourriez aussi soudain décider de changer quelque chose chez vous. Un robinet, par exemple, ou une douche. Quelque chose mineur que vous-même, vous pourriez le faire sans avoir besoin d'un professionnel. Bien que vous pourriez avoir envie de vous reposer durant cette fin de semaine, mais à l'intérieur, vous aurez cette quelque chose qui vous pousse à bouger. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande d'activer les notifications, aimer, commenter, et aussi, surtout, partagez, s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.